Le mouvement blanc sera posé partout. partout Et viendra le mouvement blanc sera posé partout Vérité Et ce se combat là que nous de devons mener sans narguer quelqu'un sans refouler quelqu'un, en étant des patriotes, c'est-à-dire ceux qui ont l'amour de leur patrie. Je ne vais pas dire en étant des nationalistes, parce que patriotisme et nationalisme sont différents. Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Le nationalisme, c'est cette tentation de s'isoler. C'est cette tentation de s'enfermer. En repoussant les autres. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parlais de patriotisme. Être fier d'être ivoirien. Mais globalement, être fier d'être africain. Et avoir en tête en tant qu'Africain que chaque jour, nous sommes en compétition. Chaque jour, nous sommes en compétition, jeune Africain. Chaque jour, nous sommes en compétition, jeune Ivoirien, jeune Sénégalais, jeune Malien, jeune burkinabés, jeune Burundais, jeune dissao chaque jour, nous sommes en compétition avec le reste du monde. La Chine l'a compris. Aujourd'hui, elle fait partie des économies avec lesquelles il faut compter. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître. Le savez-vous. Malgré tout ce que les médias relaient, aujourd'hui, je vous parle. Le premier partenaire économique. De l'Afrique, ce n'est pas la France, ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas l'Angleterre, c'est la Chine. Mais loin devant. Je vous regarde comme si j'étais à Manchester, où je suis allé à l'école. Les jeunes Chinois là, ils étaient plus nombreux que les Anglais même dans l'école là. C'était une volonté des dirigeants chinois. Que d'aller former leur jeunesse pour qu'elle revienne pour rendre le pays compétitif dans tous les domaines. Donc, ici, tout à l'heure, on parle de vision. On parle de vision. Parce que là, quand je prends l'éducation, on peut vous donner. Tous les budgets du monde que vous voulez. Mais si vous n'avez pas de vision pour le système éducatif, un rapport avec les besoins du moment de votre état, vous allez vaciller. Donc, tout n'est pas qu'une question d'argent. Tout est une question de vision. Une vision à incarner et à réaliser. Est-ce que nous avons des dirigeants qui rêvent de faire de l'Afrique un continent qui compte. Un jour. C'est une vision. Donc, toute une question de volonté politique. Quel est ce continent qui produit l'huile qui produit l'or, qui produit le cacao tu produis le café. C'est-à-dire que tout ce dont on a besoin au monde pour fabriquer les portables, pour fabriquer les armes, pour fabriquer chocolat, pour fabriquer café. Et puis eux, ils sont les derniers. C'est quoi ce paradoxe-là J'ai cité ces exemples-là. Pour vous inviter à ne pas vous lancer dans la recherche et d'argent. Parce que ça aussi, même au niveau individuel, ça n'est pas la bonne gouvernance de ta personne. Parce C'est vrai que la bonne gouvernance, c'est la recherche de la performance, donc du résultat, mais par le respect de l'éthique. On parle de l'entreprise, on parle des individus aussi. Un État qui se construit, sur de la fragilité, ne peut pas durer dans le temps. Un État doit se construire à base de valeurs. Je dis bien de valeurs. Chaque citoyen de l'État doit se considérer comme un ambassadeur de sa nation, de son continent. Partout où il va, qu'il soit journaliste, qu'il soit paysan, qu'il soit enseignant, que, qui qu'il soit, il doit se dire je suis, moi, en mission pour mon pays, pour mon continent. Et regardez, en France, quand la France est en crise, il n'y a plus de socialistes, il n'y a plus de républicains, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. C'est la France. Souvent, on critique ça, on ne peut pas critiquer ça. C'est ça que nous, on va tricher. Ça, c'est bon. Rejoignez-nous au